Alors bonsoir tout le monde, là nous sommes en direct avec Israïm et Michel. Alors ils vont nous parler de la situation qui se passe aux Antilles ou plus exactement Guadeloupe. C'est à vous. Bien bonsoir les peuples. Donc déjà là nous positionnons à Nation à Paris. Nous, on rapporte les autres Guadeloupe Un grand soutien aussi à Paris, je une euh, zone en Guadeloupe. C'est ce qui a fait en guadeloupe quand qu'on a dit depuis un petit moment et qu'on a regardé depuis un moment aussi. C'est-à-dire que c'est Goudelot qui fait déborder des vases qu'on a regardé en France. Donc le plat est déjà en Nîmes-Mar, la situation sociétale-là, de l'eau problèmes sociétal en pays là l'hôpital public pas qu'à fonctionner donc peuple a révolté peuple de m'a donc ils est sorti d'Europe pour réclamer droit à eux réclamer justice à donc, là, on le relais. donc du coup le mm -hmm. euh, plus choquant là c'est euh, moi c'est problème à l'eau là parce que depuis en fait problème à de l'eau et Apparemment, ça n'a pas prêt à arrêter parce que les travaux n'ont pas avancés Et du coup, pas que nous à une situation Où près de a des gens arrêtés quasiment des semaines sans de l'eau. Je pense que c'est vraiment inadmissible. Parce que normalement, l'État s'en censé fournir 3 litres d'eau par habitant par jour. Mais on n'a pas de l'eau. Donc, l'idée euh, y petits collectifs qui mettent qu a, euh, en quête de réparer tout et en cas soutien de l'eau et euh, du coup, c'est pas partout que ça a respecté. Donc, en terme, que ça a, que système d'approvisionnement de, des eaux de tout le monde, bah, c'est à la normale. Pour ça, tout le monde qui est de l'eau nous viser à raconter si vous avez de l'eau à la commune ou vous boire de l'eau et tout. Donc, euh, après ça dit, notre problème là, c'est l'hôpital là. Donc euh, ça donne une situation euh, de stagnation. Apparemment ça a avancé mais bon, le niveau de l'hôpital toujours pas ouvert. Hein. Donc euh, avancer là très, très sommaire. Hein. Donc euh, moi, c'est ça Thomas, moi, je vois beaucoup. Dès qui est ouvert, je ne peux pas aller. Parce que peut-être dès qui est ouvert, il y a ouvert, il peut y aller dans nos hein, Et tout. Après, l'autre problème là qui, qui a marqué moi aussi en l'eau, c'est euh, tout ça qui a allant tout euh, les routes. Ils n'ont pas fait de nouvelles routes, mais à un moment, n'y a pas Donc, euh, ça même, euh, pour moi, si vraiment c'était la peine de la route, il n'y a pas d'autres routes. Hein. Donc, il n'y a pas de problème à voir. Pas de problème. Après, il n'y a route. Donc, à propos de l'assainissement de l'eau là, je crois que, ne faut pas attendre si l'État français pour assainir à Yémen ou un pays là. Je pense que les gens qui sont intelligents, les gens qui ont une on technique, on savoir que me a a un savoir-faire, peuvent mettre les mains dans ça pour ranger le problème. mêmes sont ingénieurs pour ça. Nous pouvons faire appel aussi à d'autres compétences pour réparer ça nous-mêmes. Moi, même si c'est il faut moi descendre au pays, mettre les mains, je ne fait rien. Si c'est pour nous mettre nos doigts dans ça, monter des, des équipes de travail, nous pouvons faire ça nous-mêmes. Parce que, moi, je grandi à l'époque en bas de Bijengoua. Qu'est-ce que Bijengoua Bijengoua, c'était des groupes de gens qui travaillent ensemble pour travailler agriculteurs, travailleurs. Donc, nous pouvons faire même biter là, de même l'esprit là, ça. en l'esprit coup de main. Donc, en l'esprit coup de main, la liberté, on ne pas demander la liberté là la liberté. La liberté, la liberté on peut arracher ça. Donc, nous pouvons faire débuter nous-mêmes sans pour cela attendre l'État français. Donc, nous demandons à l'État français de déclencher un plan en sec. Est-ce que j'avais l'État à déclencher un plan en sec eh bien, Nous déclenchons plan au sec nous-mêmes. Montrez que nous ne pouvons pas attendre et que nous ne pouvons pas faire ça nous-mêmes. Donc, moi, on est normal, c'est un de Là, franchement c'est le problème pour moi euh, qui limite majeur et que pour moi en france pas au pouvoir à ca qui des cônes, quand il y a de nous il y avait pleur de cones depuis euh, non, non, non, non donc en fait mentez et mais que chaque monde a un entourage à moi, parler des collègues des problèmes là ça parce que moi j'ai commencé à faire un travail en moi et c'est mon surpris surpris et il y a un dans en salade français et que Et en fait, euh, il ne a pas que le corde a provoqué pratiquement 95% de cancer aux Antilles Alors que dans le monde, le, t... le taux d'incidence du cancer est de 10%. Donc ça veut dire vraiment que le corde a fait un lot mal. Donc, euh, parler de des à l'autre, vous qui en France, parler de ça, pour baisser la population-là. C'est important. Mais Israël euh, m'a demandé comme euh, question, euh, au niveau de la mobilisation, Négmaon qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'on a pu eu... pour qui bittin, on a, on a la place de la nation Negmaron ni Négmaon en France <rire> Ah, pas trop pourquoi Négmaon en France Ah. Bon, tout ça pour dire qu'effectivement, bon, nous... Nous mobilisons depuis le 27 novembre à la place de la Nation quand on soutient en Guadeloupe. Nous à mobiliser un maximum d'antillais qui en France, en Île-de-France surtout. Au début, bon, il y a des gens, des collectifs qui, qui prennent donc on sorti dit non, je pas employé dans ça parce que l'Ekmaron s'avait dit en lobby. L'objectif là, c'est mobiliser les nègres en Île-de-France et en France pour porter un soutien à nos familles aux Antilles. Mais nous ne peut pas dire que ça prend réellement dans le réel, dans le concret. Donc nous là en nation depuis deux mois pour maintenir que nous là. Mais dans le réel, vraiment. Pas ni pour action réelle même, pour dire nous semblons, mettons l'argent à côté, nous voyons des délégations au pays, ni ça qui déjà descend, qui déjà remonté. Je ne suis pas plan vraiment en place pour ça parce que il faut savoir que y a deux catégories d'antillés en France. Il a un parti qui est d'accord pour lever et il a un parti d'antillés qui est bien dans conformité à Paris. j'ai fait un soutien à la rue là. Je fais un soutien pour, nous pour, nous pour, nous pour nous ce qui a fait au pays. Et en cas de retrait, il y même bien sans foutre ce qui a fait au pays c'est pour ça on pas dire que c'est mobilisation négmaon doubout parce que est-ce qu'en te est-ce qu'il y a suffisamment doubout pour mouvement là ça mais même c'est là que il y doubout là est-ce qu'il y a, là, que y a même doubout pour ça parce que est-ce qu'il y a même qu'on est capable de déjà parce que négmaon déjà pas t'es ni temps liberté délibération négmaon te cas rachète liberté hein, et est en babouille là donc si c'est un négmaon de façade à Paris expliquez moi moi comment bien l'enlever là -haut. pas ça parce qu'il n'y a pas nos mobilisations là alors Je pas de moi même. Ah, d'accord. Il faut qu'il y ait un nom, nom représentatif. Voilà, les gens qui mettent ça en place là, ils font fait 8 heures. Moi même, je pas de moi, je n'y Alors, mais Casopédie Est-ce qu'ils ont ni l'intention de faire des mouvements Est-ce qu'ils ont ni des projets des projets mais au même projet là il faut, faut nous sembler en, en pile pour nous faire projet là c'est pas un oh, monde pas là oh, un monde pas là ça veut dire que c'est ensemble ensemble nous qui arrivons c'est mm -hmm. pas à yon d3 c'est le début yon d3 c'est le début après il faut nous montrer à, à, à 100 150 200 350 monde parce que nous nous, nous marchons en France. pour aller sur 30 50 30 L'Assemblée Nation tous le samedi, pendant deux mois dans Fadila. Parce qu'il qu a fait hein? pas travailler dans Fadila, qui est qui qu comme ça, là. Dehors, nous là. Donc, comment tu a vu que vous vous qui vous que mais bien sûr ça c'est que c'est nous menons un programme d'action. Mais avec qui nous C'est là qu'ils se trouvaient dans les salons feutrés à Paris là. qui se trouvaient en tant que fonctionnaire dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans les petits fous à Paris. Ça veut dire qu'ils font un butin. Il n'a pas foutu que le y en Radio Pays Il m'a foutu ça hein. C'est bon. Exactement, eh bien, on peut en remercier ses autres. Et Nuka Koda là pour vous là. Et Nuka dis autres, à très bientôt. Koda. Bye bye. Yes, I... Tiens, un béfo.